Dans les dédales de ma conscience, plonge y éclore les questions qui me taraudent Longe chaque mur porteur, sonde chaque songe Constate comment se sculpte l'émeraude. Rôde entre les maillons de mes faiblesses Jauge mon obstination à bâtir une histoire L'espoir m'habite mais le doute me blesse Quand la route s'assombrit, envahie par le noir J'aime vous savoir près de moi Quand j'accumule boire et déboire J'aime vous savoir près de moi Vous voir quand j'accumule boire et déboire Je m'émeut devant ceux que j'ai déçus Mais qui m'accompagnent pour que je m'accomplisse Des fois, je plie sous le poids des défaites perdues Je me rassure auprès de mes complices J'ai compris l'importance des proches À qui j'ai tout pris et qui donnent tout quand je m'écorche Je sens la chaleur humaine qui se rapproche Elle me sert de guide, de lampe torche J'aime vous savoir près de moi Quand j'accumule boire et déboire J'aime savoir près de moi Vous voir quand j'accumule boire et déboire de moi, vous voir quand j'accumule boire et déboire. J'aime vous savoir près de moi. Vous voir quand j'accumule boire et déboire transpirer et transperce, le pire presse et perce Comprends-tu Marc on berce, qu'on berne, merde Cesse tes subterfuges, j'ai appris à laisser parler Ceux qui s'insurgent, ils ont pas besoin de moi pour se causer du tort D'accord, d'abord j'aborde, d'accord des sujets incommodes Et alors Si t'accroches pas, arrête d'en faire mon problème Occupe-toi de ton trépas, j'ai envie de répit, vrai J'aime vous avoir près de moi Que boire et les J'aime vous avoir près de moi Vous voir que j'accumule boire et boire J'aime vous avoir près de moi Boire et déboire